Savais-tu que dans l'histoire, on a longtemps considéré que le tirage au sort était l'incarnation même de la démocratie Ainsi, l'essayiste David Van Arreybrouck conteste le fait qu'on considère aujourd'hui démocratie et élection comme synonymes. « Nous sommes devenus des fondamentalistes des élections » dit-il. En effet, cette idée de représentation par élection est un système assez récent qui s'est imposé il y a à peu près 200 ans avec les révolutions américaines et françaises, et on a un peu oublié à quel point la représentation par tirage au sort a pu jouer un rôle important dans l'idée de démocratie. Ainsi, on considère souvent l'Athènes de l'Antiquité comme un exemple de démocratie directe, mais c'est faux Selon Van Rébrouck, c'est la représentation par tirage au sort qui était en fait le mécanisme dominant dans le système politique athénien, notamment au sein de la boulée ou Conseil des 500. Et les pères fondateurs de nos régimes représentatifs étaient d'ailleurs assez réticents vis-à-vis -vis de la démocratie. Sieyès, révolutionnaire du premier plan en 1789, déclare « La France n'est pas et ne peut pas être une démocratie. Le peuple ne peut parler, ne peut agir, que par ses représentants.